Would you be my... ouais. Alors vous vous dites il pas a Pourquoi pas de Pourquoi pas pas de son Junior, euh. <sighs> Junior, ai ça donne bien euh, flashing noise oui il a des jumpscare il a des flashs et je me rends compte que ça les couilles ce truc je peux pas le cacher attends que tu oui oui non c'est pas ça que je vais faire Que j'ai arrêté le record sans vouloir. Ah non, il n'y a pas mieux. Et sans ah. bien, à tous à toutes Et c'est Astrophysic, j'espère <rire> que vous allez bien sur ce moment, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce. Euh, sur, sur Junior. JRS. Junior. Et j'ai baissé ma voix aussi, parce que je me rappelle qu'elle était trop forte ma voix. Je ne sais toujours pas pourquoi elle est trop forte ma voix. Ok Ça va bon euh, Pardon, je ne vous fais Donc si je fais je vous C'est normal Fais suivre ce jeu Ouais pas envie de jouer Vous pouvez me dire pourquoi j'ai pas envie Ah oui parce que j'ai pas envie de me chier dessus C'est un fun game 9, bien évidemment, bien évidemment Oui mais c'est bon. Off, full screen. C'est ah bon. Return. Eh ben, go Avant qu'on commence. On va aller sur euh, les basiques. Trouver qui est possédé. Euh, regardez à travers les caméras de sécurité. Regardez après un fucking... Euh, euh, une euh, ampoule qui clignote. Une lumière qui clignote. Des traces de mains. Dans les caméras. Et mettre le le caractère euh, possédé euh, dans le laptop. Je suis vraiment pas bien. Évidemment, tout le temps, les euh, euh, gosses, les fantômes. Euh, on va changer d'animatronique. Euh... Regarde, euh... regarde bien pour des preuves, Là, comme euh, les lampes qui clignotent dans les caméras. Euh... Merde, un print, euh, trace de main. Qui sont euh, laissées derrière et plus et plus à chercher voilà swing film garder les robots euh, sécurisés regarde la stabilité des robots euh, de temps en temps euh, appeler les animatroniques euh, sur le convoyeur pour euh, le réparer mais sois sûr qu'il soit pas hanté <rire> putain <C 'est> <rire> est-ce que je suis Suis-je mort Mon corps... Cet endroit... Ah, je... Merde, je sais pas comment le prévoir, ça. Merde. C'est bizarre. Je semble être bien, mais je... Ressens. Je... Je suis... Je me sens. Ouais, je me sens, voilà. Je me sens. Merde. Me... Putain! Mais à chaque fois que je me sens. Je me sens. Vide. Oh putain. Je, je ressens que je, je suis regardé. Mais ce. Ce feeling. Ce ressentiment est nouveau pour moi. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre Qu'est-ce que c'était Qui est là je, je ne cherche pas des ennuis. J'ai juste besoin de sortir d'ici. Please, s'il vous plaît. Oh. Je n'ai jamais vu euh, quelque chose euh, comme toi, avant. Et là, c'est le moment que je check que c'est pas bugué le son. Et je viens de me rendre compte que mon micro, il enregistre trop fort. Pourquoi tu piques Attends. Il devrait vraiment piquer, maintenant. Désolé j'étais mute apparemment Et le jeu veut pas que je tab out okay. Putain je tab out Juste... Désolé pour les mots Je peux même pas tab out Et si je fais comme ça pour tabac <coughs> Désolé Bon bah c'est pas grave Il y aura quelques lags je pense Pourquoi j'ai l'impression que je marche de biais je... Monsieur, votre jeu. Vous êtes bien, monsieur. Monsieur. Cody! Hey! Je n'étais pas, en... euh, respectais... te... pas... pas en train de. Je n'expectais. Je n'expectais pas, tu vois, de. Je n'étais pas en train d'expecter que quelqu'un arrive. Hein. Attends. Paul Baird Eh bien Paul Baird... Salut Où suis- Ah merde euh, dû... Mon perso a dû parler et je pense qu'il a dit « Où suis-je » ben... Désolé, je me suis laissé emporter... Euh... Je suis toujours... Sinon, au euh, cerveau, en fait, quand j'ai regardé le cerveau, j'étais... Oh Tu es dans les... Euh, dans les... Je sais plus ce que, comment on s'appelle euh, les trucs euh, comme ça. On va dire le, en anglais. Barren. Barren. Euh, un limbo entre euh, la mort et la vie. Comment je sais que... Comment c'est ce que je dis euh, Doucement. Euh, doucement petit gars. J'ai dit euh, limbo entre la vie et la mort. Tu n'es pas mort du tout. Je vais retiens la vidéo à côté de moi parce que... Ah, le live à côté de moi parce que... Ça m'a distrait. Ça veut dire que tu peux toujours retourner dans le monde réel, quand tu veux. Mais je veux voir ce que je dis, putain J'ai arrêté d'insulter, Faut que je fasse des vidéos, parce que comme j'ai plus mon compte Twitch, je peux plus live. Et je pense pas que je fasse des, vidéos, des lives cette semaine, vu que je suis fatigué un peu. J'ai envie de prendre un peu de vacances, quand même. Du coup... Voilà. Oui, pas assez, rap euh, pas assez rapide. Euh, j'ai acheté... Hein Ah, je t'ai ramené... <rire> je t'ai j'ai comp compris que c'était marqué. Bye, boy, boy, boy, boy, pour moi. Je t'ai ramené ici pour que tu m'aides avec quelque chose à finir, un business, un business à finir dans le monde réel. Euh... Malheureusement, euh, je suis pas euh, vivant comme toi. Euh, J'étais euh, euh... piégé Pied... Pied... ici euh, pour un long moment. À euh, un euh... euh, long moment que je peux plus me rappeler. On va dire comme ça, comme ça. cross path J'ai... J'ai attendu euh, de croiser un chemin que, de quelqu'un comme toi. Euh, quelqu'un qui pourrait m'aider... Euh, à passer euh, l'autre vie. Je te fais même une offre. Euh, une offre. Euh, tu m'aides... Euh, tu m'aides avec mon business euh, pas fini et... Je vais te t'aider... Te, te, Euh, pour une investigation. Euh, ouais, pour une investigation. Euh, je connais Junior euh, comme, euh, comme le, le dos de ma main. Va au lit et je t'amènerai euh, dans le monde réel. Meet back tomorrow night. Euh, Rejoins-moi euh, la minute prochaine. Putain mais les contrats ils sont bizarres Eh j'avance tout... Sous... Merde Bon bah... J'avance tout droit et il part à droite un peu, je sais pas si vous voyez. Je... Eh. Si je flippe et que je fais tomber mes trucs... Hein... Euh... Euh... Open. Oh Hey Ok, un fantôme a été dans un animatronique. Ok, je sais pas ce que ça... Ouais, ok. Oh Je me demandais si je pouvais. Qui Et c'est où les end J'ai peur, maman. Me oh. Oui Est-ce que ça le fait avec les autres C'est ça la question que je vous pose Sinon c'est Freddy. Ouais, non, ça le fait avec les autres. Est-ce que ce serait pas lui? Oh! Ah, J'ai trop peur! Ah, J'ai je... plus stressé que peur, je dirais. Parce que peur, généralement, t'es en mode. Moi, oh, je suis en mode. Non mais c'est bon Freddy, t'es creepy Freddy, pas sûr que ça soit Freddy en plus. Pourquoi ça peut pas être comme les autres fans et autres J'ai pas de preuve. Comment tu veux que je te donne une preuve c'est qui ça? Moi j'ai je... c'est lui en C'est quoi fuck it? C'était comment ça Ah c'était vraiment lui C'était vraiment ça Non. Ah. Mm. Non. Attends. Ah putain Ça va être pas de ça. Ok. Monsieur Freddy, vous êtes bizarre. Si c'est Freddy, je suis même pas sûr vu qu'on voit que dalle. Eh, hey, fait it. Je ramène... En oh, bon, moi les queues. Ah ouais. Oh, c'est désolé. Désolé pour les oreilles. La fois de c'est sûr. Sinon il m'aurait déjà buté. Et bon il m'a l'air suspect quand même. Non, Freddy m a l'air vraiment suspect et regarde dans la direction, j'ai l'impression. Non. Ah. J'en connais un qui va être content, RT que je suis son jeu, qui a demandé. C'est quoi, feu it Je veux dire que c'est. Freddy. Pas Freddy, c'était Chica. A try. Bah, oui, on va recommencer. J'aime bien le jeu au final. J'ai pas si peur que ça. Je pensais que j'allais voir. Euh, J'étais stressé. Alors. Je connais les chips. C'est moi ou c'est Wolf non. Déjà, Animatrix Stability. I center. Alright. Ok. Comment tu sais mais quand tu vois rien du tout oh chica oh belle chica t'as l'air possédée mais c'est -ce pas est-ce que je tente chica oh par contre aussi faut si faut -y, faut -y. attends ou fausses et montre toi mon petit enfant c'est lui au bout là bas alors ah il T'as des traces sur toi non est-ce que ça ça peut être aussi ça peut changer aussi moi j'ai que ces fautes hein. ça me paraît bizarre Oh C'est le down ground Alright En tout cas, c'est sûr que c'est pas lui. Salut, frottier Hop, hop, hop, hop. J'ai toute sortie que vu que sa tête allait pencher. Faut si c'est bon, c'est pas toi, ça c'est sûr. Donc Faut si, Faut si c'est mon gazo. Hein. Bonnie était très suspect. Bonnie était très suspect, Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie. Pourquoi tu regardais la caméra comme ça Putain cette pub elle commence à me faire. Quand je sais cette pub c'est Freddy encore suspect mais lui on a compris que ça il faisait tout seul. Il y a quelque chose qui regarde là bas mais on sait pas quoi. Lui c'est qui? J'arrive pas à voir. On peut pas Zoom? Non. Ouais hey. Fuck it encore hein non c'est pas ça que je vais faire Bonnie Bonnie Bonnie Bonnie Bonnie Si c'est pas ça je meurs Ou pas <rire> C'était Freddy Mais c'était Freddy J'adore ce jeu. <rire> Je pense que vous allez voir plus de juniors sur la chaîne, j'adore ce jeu. Il est plus fun que les... que les fans games que j'ai jamais joué. Eh, tu dois cliquer sur l'ellipse, Sans les lèvres. Bon. Oh. Là, on attend que quelqu'un arrive. Un Ghost euh, prend possession, d'accord. C'est chaud. Non. Prends possession de la putain de coeur. Merci. Première chose à check. Ok, bon, c'est bon, je Celui-là est sympa à trouver. Eh hey, putain, hey, ça je vais. Voilà. J'ai pas vu s'il a pris possession d'accord. Ah voilà. Attends, attends. On va avec un truc. Sans first. Mais c'est qui là-bas C'est Balloon Boy Ah Balloon Boy, le machin qui ressemble, qui ressemble à, à, étrangement à Balloon Boy. Hmm. Pourquoi t'es demain? Bon, ça doit être normal. Ouais! Faut que creepy, mon brother! T'as regardé la caméra là? Hop, hop. Et si est-ce qu'il n'y aurait pas des indices Ça me paraît bizarre que, euh, que ça c'est là mais sans être là en fait. C'est juste pour faire un décor, genre, même si je pense. J'ai peur d'appeler Chica ou quelqu'un. Non lui je peux l'appeler ça peut pas être deux fois lui. C'est vrai que c'est deux fois lui. Ah euh, non, c'est pas lui. Donc ça réduit de 2. Pas Foti, pas Bonnie. Euh, pas Foti, pas lui. Pas le boy. Du coup, pas le mec qui est au fond là-bas. Pas toi. Ouais, soit marionnette. Ou soit chica. J'ai vu les papapara. Les pas La fois, si je t'ai déjà fait. Toi, je sais que t'es. mon frangin. Je vais devoir faire un call. Oh C'était Bonnie Je me disais bien que je ne voyais plus Bonnie. Paul Bear, waiting for yeah Est-ce qu'il y, a... y a plus de... Non, c'est bon, c'est tout. un an nuit deux. Bon, bah, vous savez ce qui vous attend dans la semaine. Il y a une autre vidéo dessus, je pense. Du coup, préparez-vous à l'horreur. Sur ce, c'est Astral studio. Je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao ciao ciao ciao bye bye bye bye